toutes les questions que vous vous posez autour des préliminaires. Merci de m'avoir posé vos questions. Aujourd'hui, j'y réponds. On parle préliminaires, plaisir, communication et désir. M'a bah, lui posé la question déjà, parce que ce qui est certain, c'est que si tu cherches alors, des techniques sur Internet, par exemple, tu vas en trouver plein. Mais ce pas celles qui vont s'appliquer à ta chérie. Et ça me fait drôle, je pense à, à, avec mon amoureux par exemple, la dernière fois, la semaine dernière il m'a dit « Ah mais la semaine dernière tu as aimé ça, aujourd'hui tu plus. »« Ben bah, oui, je suis une femme humaine. » Ça veut dire que mon corps change, que mes désirs changent et que ce n'est pas une technique qui va fonctionner. Parce que les techniques ça fonctionne pour les maths mais pas pour les humains. On est différent à chaque moment. Et donc, ce que je t'invite, c'est plutôt que te dire je sais pas comment faire, euh, de, de poser la question de quoi est-ce qu'elle a envie, aujourd'hui, à cet instant. Parce que si on est vraiment honnête, personne ne sait comment faire. C'est-à-dire que là, même moi, mon chéri, il rentre, je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas une technique prédéfinie pour lui faire plaisir. Ce que je vais faire, par contre, c'est me connecter à mon corps et écouter son corps. Est-ce qu'il est plutôt tendu Est-ce qu'il est plutôt relaxé Est-ce qu'il est tout excité Est-ce qu'il est frustré De quoi est-ce qu'il a envie J'écoute sa respiration. Est-ce qu'elle est douce Est-ce qu'elle est profonde Est-ce qu'elle est serrée J'harmonise mon corps à son corps. Et de là, je laisse mon corps parler. Donc c'est même pas une question de comment faire. C'est plus une question de comment écouter, comment être connecté. Cette question-là, je la reçois très souvent. J'aime pas le sexe oral, mais je me sens obligée de le faire. Je pense que s'il y a un truc qui est certain, c'est qu'on ne peut pas aimer quelque chose si on s'y sent obligé. On ne peut pas aimer quelque chose si on s'y sent obligé. Et du coup, j'aurais déjà envie de dire, mais bah en fait, si tu t'y sens obligé, tu ne sais pas si tu, aimes, si tu aimes le sexe oral ou pas. C'est juste impossible de faire quelque chose en se sentant obligé et en se sentant bien à l'intérieur de soi. Donc, pour moi, la première chose, c'est sortir de l'obligation et te connecter à ton désir. Parce que, et c'est une métaphore que j'adore utiliser, mais... Genre là, bon, mon canapé n'est pas particulièrement doux, mais imaginons que je sois sur un canapé en velours, que j'ai un pull tout doux, et que je suis là en train de caresser mon pull ou mon canapé. On est d'accord que je suis pas en train d'essayer de faire jouir mon canapé Je caresse parce que c'est doux au bout de mes doigts. Je caresse parce que ça me donne du plaisir. Et c'est pas du tout du tout le même rapport de faire une fellation pour essayer de donner du plaisir parce qu'on s'y sent obligé ou de faire une fellation parce que je sens le plaisir que ça peut apporter à mes lèvres, à ma bouche, je me connecte à mon corps, j'écoute ce dont mon corps a envie, je prends le plaisir de son corps vers mon corps. Et donc on n'est pas obligé de commencer par la fellation parce qu'il peut aussi y avoir plein de choses, il peut y avoir du dégoût, il peut y avoir du trauma, de choses apprises. Si on a été forcé à faire une fellation, il peut y avoir des mémoires traumatiques dans notre corps. Moi, je t'inviterais à commencer à découvrir comment toucher son corps pour ton propre plaisir. Donc plutôt que de faire une caresse pour essayer de lui faire plaisir, de voir comment ça apporte du plaisir à ton corps. Et puis, de faire l'expérience. J'ai plein plein de clientes qui détestaient la, la fellation et qui en fait se sont rendues compte qu'elles adoraient ça. Mais pas elles adoraient ça pour lui faire plaisir à lui, elles adoraient ça pour elles parce que c'est un moment tendre et vulnérable et en fait hyper agréable quand on le fait pour soi, quand on ne s'y sent pas obligé, quand on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Puis en plus, arrêtons de faire la fellation comme dans les pornos avec la bouche ouverte. Oh, oh, oh. Ça fait mal à la mâchoire. J'ai plein de femmes qui me disent « j'aime pas la fellation, ça me fait mal à la mâchoire ». Si ça fait mal à la mâchoire, c'est que vous le faites pour lui que vous êtes obligé et vous n'êtes pas du tout connecté à votre propre corps, ce dont vous avez envie. Parce que globalement, personne n'a envie de garder la bouche ouverte comme ça, et faire C'est pas agréable, en fait. On peut faire des bisous, on peut lécher, on peut attendre, on n'est pas obligé d'avoir tout le temps la bouche ouverte. C'est un jeu, c'est une danse. Écoutez-vous. Juste en lui proposant, en fait. On se prend tellement à la tête, tellement la tête en se disant « Mon Dieu, mais si je lui propose ça, il va se dire ça, qu'est-ce qu'il va penser après, qu'est-ce qui va se passer après, qu'est-ce que je vais devoir faire ?» Mais en vrai, juste si on enlève toute l'anxiété une seconde, imaginez une seconde, vous allez vers votre partenaire et vous lui dites « Chérie, j'ai envie de caresser ton sexe et j'ai envie que tu caresses le mien. J'ai envie qu'on fasse ça pendant peut-être 15 minutes et qu'après on s'arrête. Est-ce que tu veux bien jouer avec moi ?» Genre il va dire non. Genre il va dire non, genre elle va dire non. C'est une, une demande à laquelle on a envie de dire oui. Est-ce que ça sort de ce dont on en a l'habitude Probablement. Mais le plus souvent quand on se sent obligé ou obligé d'aller jusqu'à la pénétration, tout ça, on a de moins en moins envie. Du coup on fait de moins en moins l'amour. Et à mon avis, il ou elle sera ravi de cette proposition qui est juste tendre et qui ramène du jeu et on peut lui expliquer, en fait j'ai besoin qu'on sorte dans ce truc d'obligation Ou parfois je le fais pour te faire plaisir, mais c'est pas vraiment juste pour moi et du coup j'ai un peu de moins en moins envie. J'ai envie de réveiller mon désir. Est-ce que tu veux bien être mon partenaire dans ce chemin pour réveiller mon propre désir pour qu'au final on fasse encore plus l'amour et que ça soit plus libre et léger et jouissif pour tous les deux Il y a très peu de partenaires qui diraient non à cette demande. Bien sûr qu'on a envie que notre partenaire se sente libre dans son désir et ait envie de nous tout le temps. C'est win-win. Donc, osez poser la question. Tout, toute votre anxiété, vous la mettez dans un sac. Imaginaire. Vous mettez le sac imaginaire de côté, vous pouvez la récupérer après si vous voulez. Mais pour l'instant, on pose juste la question à partir du cœur. On, on fait une proposition de jeu en fait. Chérie, j'ai hyper envie de caresser tout ton corps, mais de ne pas toucher ton sexe. Euh, tu veux jouer avec moi oui à mon avis, ça va bien se passer. Respirez par le nez jusque dans le bas du ventre, du dos, pour s'apaiser un peu si vous avez besoin. Et proposer. Globalement, vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. J'espère que ça vous a apporté des éléments de réponse, de compréhension pour vous-même et pour comprendre mieux votre partenaire.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 Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.